Et euh, j'aimerais commencer par vous informer de quelque chose, si vous le savez pas, euh, c'est que tous les blitz ne marchent pas contre tous les jeux, euh, ne marchent pas non plus contre toutes les formations, c'est ce qu'on verra un peu plus loin. Et c'est ce qui rend le blitz très compliqué en fait, à mon sens, c'est que c'est déjà compliqué d'avoir une défense sound, et en fait du coup quand on commence à blitzer, ben, on, ça, ça devient encore plus complexe de garder sa défensive sound. Et euh, je vais vous donner mon opinion là-dessus et je vais vous expliquer mon point de vue. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Euh, du coup, en fait, dans un premier temps, il faut savoir ce qu'on va blitzer et pourquoi est-ce qu'on blitz. D'accord Là, je vous ai dessiné un excellent... Euh, enfin, un excellent blitz. C'est un blitz extrêmement basique, mais... Euh... Enfin une pression du coup ici parce qu'on va mettre une pression à 5. Donc on a un rusher ici qui est SAM. Et en fait c'est une pression qui est très intéressante pour euh, attaquer euh, du coup euh, Redoption. Euh, du coup on va avoir justement ici euh, le, le, le N qui va, euh, qui va slant dans le, dans le gap B. Du coup qui va être ce qu'on appelle Dive Player. Parce que maintenant il ferme, il ferme le gap B. Donc du coup il va être Dive dans le sens où du coup il va jouer Running Back. Parce que le QB il va plus pouvoir courir dans ce gap. Il va être obligé de courir à l'extérieur. et Donc du coup dans le gap C. Donc là, le, le, le, le, le, le DN des dive players, et du coup va jouer Slend sur le jeu de course. Et du coup, Sam du coup, est responsable du QB et va blitz Edge. D'accord Du coup, sur une, si, si le jeu devient une passe, bah, on n'a pas de problème. Euh, on, a, on isole le tackle et en fait, du coup la, la passe pro nous dira ce qui se passe. Okay Donc du coup, je vous ai dessiné. Euh, je vous ai dessiné le jeu. Donc le même jeu ici, mais en face d'une passe pro. Donc là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une read option, on a une passe, tout simplement. Euh, et en fait, là, du coup, on se rend compte que ce. Cette pression okay, euh, est moins utile. C'est-à-dire que là, du coup, le, le running back va pick up la pression classique. Et euh, surtout que, du coup, à la base, on a fait cette pression-là pour, à, du coup, comme je vous disais, attaquer euh, read Option. Et euh, du coup, on se rend compte que cette pression qu'on qu trouve est bonne contre read Option, elle est, euh, elle est euh, presque inutile euh, dans, dans ce cas de figure-là. Je dis presque inutile parce qu'en fait, c'est quand même compliqué pour un. Pour un running back de pick-up, un linebacker, c'est toujours une action qui est difficile. Et euh, si le QB doit lancer ici à, à, à droite, à sa droite, donc à gauche de la défense, il y a quand même un mec qui lui arrive en pleine poire et il faut quand même qu'il réussisse le lancer. Okay Mais ce n'est pas optimal. d'accord Et du coup, c'est ça, ça, ça que je voulais évoquer par là. C'est Du coup, on a, on a besoin de savoir ce qu'on blitz et pourquoi on blitz. Et du coup, comment est-ce qu'on va attaquer okay Ce qu'on veut attaquer grâce à sa pression, grâce à son blitz. L'autre chose, c'est que euh, par exemple ici donc c'est le même blitz sauf qu'il y a un tight end cette fois de ce côté là Et en fait là du coup ce qui va se passer c'est simplement qu'on va ouvrir ce gap Ok que Mike va devoir jouer ce gap Et du coup ça n'a plus grand intérêt encore une fois parce que du coup en fait on va, on va mettre la pression Ok du côté où il y a le bloqueur Et en fait du coup là on a toujours vu attaquer la read option Ok mais peut-être que la meilleure solution pour attaquer la read option ici C'est pas, pas cette pression là ou peut-être que c'est une autre pression Ou peut-être que c'est de pas faire de pression du tout Ok, là ça serait mon choix par exemple. Moi je j'annulerais là du coup, la pression sur euh, quelque chose comme ça sur le tie end Et du coup je mettrais la pression de l'autre côté parce que je veux pas non plus être prévisible. D'accord, je veux pas non plus que l'attaque elle pense que du coup à chaque fois qu'elle met un tie end sur le jeu, ben, je vais pas blitzer ou je vais pas je vais pas mettre de pression. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais avoir des règles, mais ça on en parlera un peu plus tard. Euh, je vous expliquerai ça un peu plus tard dans, dans, dans, dans le live. Et du coup c'est la même chose si on est au fullback. Ok, il y a aucun intérêt à blitzer du côté du fullback. Euh, dans le sens où du coup il y a ce bloqueur supplémentaire, enfin en tout cas il n'y a aucun intérêt sur la passe, Ok on peut peut-être y trouver un certain intérêt sur la course, là ici par exemple ça, sur la course ça aurait un intérêt intéressant, parce qu'on on va fermer le gap B qui était supposé ouvert, et du coup on va se protéger de l'ISO, mais contre la passe on se rend compte que c'est pas si intéressant que ça, par exemple, par contre ce qui compte c'est de rester sans. Euh, Mahamé qui me dit, euh, oui moyennement d'accord, mais pourquoi alors du coup, je sais pas de quoi tu parles, j'ai vu le message trop tard, donc euh, du coup, euh, si tu veux me faire un, un, un petit topo, tu peux me dire. Et Jean Débril qui me dit, il faut faire des cut blocks en tant que running back. <rire> ouais, bah ouais, des fois t'as pas trop le choix, hein. t'as pas trop le choix. Voilà, donc en fait, vous voyez, cet exemple de blitz, enfin cet exemple de pression, je vais y arriver, je me, je, me, je me perds dans mes propres mots, cet exemple de pression est super intéressant parce que... Euh, on se rend compte que du coup contre la course il, a, il, a, il peut avoir intérêt par exemple du coup comme je disais sur Iso, sur option super intéressant. Par contre du coup à partir du moment où il y a un tight end ça devient compliqué, à partir du moment où il y a un fullback ça devient compliqué. Euh, à partir du moment où c'est une passe, ça devient moyennement intéressant en fait finalement c'est ça qu'on se rend compte. Euh, et en fait surtout euh, du coup maintenant il faut, faut juste parler un tout petit peu de personnel. Il euh, faut juste parler un tout petit peu de personnel dans le sens où qui, qui s'entraîne le plus au pass rush en fait. Est-ce que c'est mon Dienne ou est-ce que c'est mon Sam Et du coup, généralement, c'est mon Dienne. Mon Sam, il a plein d'autres trucs à faire. Faut il faut qu'il apprenne à être bon en coverage, faut il apprenne à, faut qu'il apprenne à, à, à être bon au placage, euh, open field, faut il faut qu'il apprenne à filer un gap, faut il faut qu'il apprenne à faire énormément de choses. Mon Sam, du coup, est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai envie d'entraîner de au pass rush en fait Du coup, c'est aussi ça le problème. C'est toujours pareil, c'est quand tu fais un schéma de jeu, il faut faire le lien entre le schéma et la technique. Et du coup, il faut forcément faire le lien entre la technique et le temps d'entraînement. Et du coup, euh, là, euh, c'est là que ça devient pour moi compliqué des fois de, de, de, de, de blitzer à outrance, entre guillemets. Euh, ou euh, du coup, c'est pour ça que je suis moyennement fan, en fait, tout simplement, de, de ce concept-là. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien ou, ou quoi que ce soit. Hein, je dis juste que, que de, de mon opinion, c'est pas optimal. Mais je vous, je vous expliquerai ça un peu plus. Et je vais, je vais d'abord vous donner des solutions pour tous euh, ces problèmes-là. Donc la première solution pour moi, c'est de packager le blitz. Ça veut dire quoi, packager le blitz ça veut dire que du coup, c'est le même dog blitz, ok J'ai appelé ça dog blitz depuis tout à l'heure, là. Je sais pas si vous voyez, dog blitz versus redoption, dog blitz versus bog pro, ok C'est le même dog blitz, là, etc. Sauf que nous, on, a, on va dog blitz, mais on va packager le dog blitz, ok C'est-à-dire qu'ici, par exemple, s'il y a un tight end, et bien du coup, on va blitzer, enfin mettre le rusher à l'opposé du tight end, ok Et ça, en fait, les joueurs... Donc là, c'est, admettons que ça soit, ça soit le joueur qui est côté du running back qui est responsable du blitz... D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, c'est Sam qui est responsable du blitz parce que c'est lui qui est du côté du running back. Ben, il va donner la responsabilité de blitz à Will, ok Donc là, Sam est à gauche, donc il va donner, je sais pas, moi, un, un, un call, euh, un, un call à gauche, donc il va dire Linda, Linda pour annoncer que c'est lui qui blitz, ok Et là, il va voir le tight end, il va dire en fait Rita, Rita, Rita, comme ça en fait ça va lui permettre de changer le côté du blitz pendant que la formation elle se met en place. Et s'il y a un shift, s'il y a une motion, s'il y a toutes ces choses-là, ça va nous permettre aussi d'ajuster, ok et ça, c'est extrêmement important, en fait, de packager le blitz, parce que, du coup, ça va nous permettre d'être sound contre les formations qu'on va recevoir. Du coup, la même chose. Ici, du coup, on aurait du coup, envoyé notre protection à l'opposé... Euh, notre, notre, notre pression, pardon, à l'opposé du, du fullback Et du coup, en fait, on aurait profité de ça pour mettre, du coup, le running back dans un conflit, donc le A-back hey ici, ok Est-ce que je sors prendre mon tracé Est-ce que je dois pick up le blitz, etc. Et donc, du coup, là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, ok Sachant qu'on a... Euh, toujours fermer tous les gaps B Là maintenant on a enlevé le conflit du maille dans le gap A Et c'est lui qui va pouvoir venir aider sur l'ISO En fonction de où va le fullback Donc en fait on a, on a récupéré les avantages sans prendre les inconvénients Donc qu'est-ce que c'est une bonne pression euh, Ou un bon blitz Donc du coup c'est un petit résumé là, du coup, de, de, de recap euh, de, de ce qu'on vient de se dire là euh, C'est donc Pardon je vais y arriver euh, ça attaque quelque chose ou quelqu'un. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé euh, là, dans, dans, dans la discussion. C'est qu'on peut aussi décider d'attaquer un tacle, par exemple. « Oh, ce tacle-là, c'est le moins bon des deux tacles. » Ok bah du coup je vais mettre la pression sur ce mec là Donc en fait du coup on va, on va peut-être du coup blitzer Plus une direction cette fois ok Bah on va blitzer à gauche tout le temps parce que du coup on va attaquer ce mec là En troisième down par exemple Ça peut être des choses comme ça mais du coup toujours savoir Qu'est-ce qu'on attaque ou qui est-ce qu'on attaque Donc quand je dis quelque chose c'est le schéma Quel schéma de jeu offensif on attaque Ensuite on faudrait éviter de de mettre la pression ou le blitz du côté du tight end ou du fullback. Ça n'a pas grand intérêt. Parce qu'en fait, tu vas mettre ta pression là où il y a un bloqueur supplémentaire. Donc, euh, je trouve pas ça très intéressant à titre personnel. Enfin, packagez vos blitz. Et euh, un joueur est responsable du blitz. Donc, donner un joueur responsable du blitz. C'est avoir un arbre de blitz. Ce que je veux dire par avoir un arbre de blitz, c'est comme un arbre de tracé. Là, on voit en fait que c'est toujours slant, okay, inside et pression du côté euh, euh, extérieur. Slant inside, pression du côté extérieur. En fait, c'est le même blitz. Ok c'est comme si, en fait, on courait un flood, tracé flood en offense, puis qu'on courait flood left, flood right, en fait. C'est exactement la même chose, en fait. On package, ok On package. Et ça, c'est un truc que l'attaque, elle fait très bien et qu'on a beaucoup de mal à faire, en défense. Donc ça, ça a deux résultats principaux, et c'est deux résultats qui sont extrêmement intéressants. Le premier résultat, c'est qu'on va éviter d'annuler des pressions, parce qu'il n'y a rien de pire que de, de vouloir mettre une pression, de la garder pour rester non prévisible, et en fait, du coup, de pas être sound, ou de l'annuler parce qu'on sait qu'on ne va pas être sound, dans les deux cas de figure, ça craint. Ça craint pourquoi Parce que du coup, vous devenez prévisible. Ok Dans un des deux cas de figure. Ou alors, du coup, vous n'êtes pas sound. Donc, dans les deux cas, ça, ça pue, en fait. C'est pas bon. D'accord Donc, basiquement, basiquement euh, ça va nous éviter d'annuler les pressions. Et du coup, ça va nous éviter tout ça. Ok Si on décide de mettre une pression, ou si on décide de blitzer, il faut qu'on assume ça, et il faut qu'on puisse blitzer, mettre la pression, comme on l'entend, comme on le veut et sans du coup que l'attaque puisse décider de si on va blitzer ou pas puisse décider de si on va mettre la pression ou pas on veut pas que l'attaque elle dicte ce qu'on fait en défense okay c'est aussi pour ça qu'on va packager d'accord ça c'est très intéressant très intéressant et très important je voulais dire